Avant, moi-même, j'étais comptable en fait, donc euh, je dirais que c'était un métier pour moi alimentaire et dans lequel je me retrouvais pas forcément. Qu'est-ce que moi, je pouvais faire à mon échelle pour mettre en œuvre mes convictions et qu'en plus, je le vive à travers mon métier à l'acte d'un travail en phase avec euh, mes conditions personnelles. J'avais envie de travailler, un temps de travail qui est euh, important, en fait, euh, une journée, il soit euh, en accord avec euh, les valeurs que, que j'ai. On ne va pas se laisser emporter par le discours euh, pessimiste et à notre niveau, on va réussir à faire ce que l'on peut faire. C'est euh, à, notre, à notre échelle. En fait, on, on met sa pierre à l'édifice. Le geste, il est petit, mais c'est pas grave, on le fait. On rencontre les habitants, on essaye de leur donner euh, envie, ben, notamment de leur co de composter leurs épluchures de fruits et de légumes au pied de leur immeuble. Et ce que j'aime, eh ben, c'est de leur donner envie. Simplement rappeler que les choses peuvent être faciles, et qu'il ne faut pas se prendre trop la tête et qu'ensemble on va réussir à faire des choses. Il y a toute l'éducation aussi à faire auprès des, des enfants, le retour au, au sol, etc. Je me sens euh, très en phase avec le monde dans lequel je vis. Je rencontre plein de monde qui ont envie de faire des choses, qui voient les choses de manière... Euh, qui ont plutôt des idées optimistes. Je me retrouve euh, voilà, dans ces idées-là. Disons qu'on prend du plaisir dans le métier que l'on fait. Je m'ennuyais, je partageais pas le fonctionnement de l'entreprise dans laquelle je travaillais. J'avais envie de travailler, enfin, ce temps de travail qui est important, en fait, dans une journée, il soit... Euh, en accord avec euh, les valeurs que, que j'ai. Ce que je ne supporte pas, c'est l'idée de laisser à euh, mes enfants et à l'ensemble de, de tous ceux qui vont arriver, en fait, un environnement que euh, j'aurais souillé. Je ne supporterais pas, de, dans leur regard, euh, de me dire Mais qu'est-ce que tu m'as laissé quoi Parce que, en fait, déjà, moi, ce je peux avoir ce regard-là. Le passage à l'acte, il peut être très facile en fait. On vient tous les deux de nos milieux euh, au départ qui n'étaient pas notre cœur de métier. Hein, on n'a pas une formation, on euh, lien avec notre euh, activité. On se forme euh, tous les jours. Hein. On est obligé de se, de se surpasser euh, quelque part. Il y a des choses sur lesquelles on, euh, moi j'avais jamais été préparée. Hein, parler face à des publics, en tout cas, ça nous a changer notre caractère et euh, voilà aujourd'hui être filmé c'est pas non plus euh, évident et c'est tout ça à travers ces cinq ans d'existence euh, que, que l'on vit euh, intensément quoi.